Je vais voir le rayon de la mort s'il si est prêt. Ouais il est prêt le rayon de la mort. Ok j'arrive au rien. Ah merde du coup j'ai perdu mon arc je suis con. Bon tant mieux. Ah ouais mais là je suis pas bien mec. Ouais non. non, non. Ouais viens vite va. parce que là sans mon arc je peux rien faire. Okay. Si je me fais je bloquer prêt. si je suis. Ok c'est bon je suis là. Là faut que tu me protèges. Là. Mec, il y a mort, une machine là. de mort. prends là prends-la. Je l'ai. Vas-y, tire, tire, tire, tire. Ils sont où Tu-les, tu-les, ils sont au milieu. Mangez vos gros bords hein. Couvrez-moi. Mec, hein. ils ont tellement de HP Putain, mec, j'ai même pas masto en plus. Rentre dans la sphère. dessus Active, active, active, active, active Je vais disponible Oh merde. Les rogues, les rogues, <rire> C'est pas un miracle d'un roc J'ai pas masto Mais tu comprends que j'ai pas masto ou pas <rire> vivant, <rire> ah Mec, on est J'avais pas masto, j'avais rien Oh la merde de ma vie <rire> What, Mec, comment on est encore vivant Je sais pas, mec mais... J'étais tout rouge <rire> J'ai pris les Ragnarok, j'ai pris YOLO Oh mec, je croyais qu'elle était finie la partie Oh je pleure de rire Oh merde Oh merde Oh mais je peux même pas prendre ma saut, y'a des zombies bon. Oh mais je peux même pas prendre ma y'a des zombies Je t'avais avec mon pauvre KRM m'améliorer Oh merde Oh putain, heureusement j'ai rec.